Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo très rapide, j'ai suivi les promptes, euh, donc c'est des idées rapides, euh, très simples, euh, qui sont source d'inspiration de l'âme du fait main. Donc elle a une chaîne YouTube, il y a aussi un groupe Facebook, euh, je suis les deux et euh, c'est vraiment très sympa, il y a un groupe avec plein de gens, on partage et tout ça. Alors, les... Ce que j'ai fait, c'est que euh, bah, j'ai fait ma petite page un peu comme ça, et j'ai noté euh, une espèce de sommaire avec euh, toutes les thématiques que j'ai fait. Donc là, je vais vous montrer jusqu'au prompt 10. Euh, bien sûr, on peut euh, reprendre les les promptes là où ça en est, mais en fait, euh, une des personnes du groupe avait dit bah, « je, euh, je vais les reprendre un à un ». Euh, et j'ai trouvé l'idée géniale, ça m'a beaucoup plu comme idée, euh, aussi pour avoir cette euh, gradation, parce que les premiers prompts, il y a juste un mot ou juste une phrase, alors qu'après, il y a des images, il y a d'autres choses, enfin, c'est plus varié, et euh, ça m'a beaucoup plu cette idée de reprendre depuis le début, et euh, de rejoindre les autres, mais euh, avec ce... Petit, petit décalage dans le temps. Donc, je me suis préparé une structure de, de sommaire qui me convient. parce que Moi, j'aime bien garder euh, les dates euh, auxquelles je les ai fait pour voir un peu mon évolution. Et puis, euh, parfois, j'ai des grosses périodes créatives et des grosses périodes de creux. Donc, pour moi, les dates c'est quelque chose d'assez euh, intéressant. Surtout que j'ai du mal euh, à les représenter si elles ne sont pas écrites et posées euh, sur un, un matériau et ancrées. Euh, et donc c'est parti pour les promptes, donc là j'ai fait une deuxième page. Euh, le premier prompt c'était développer un sens. Donc à chaque fois je me suis débrouillée euh, d'une manière ou d'une autre pour intégrer le numéro du prompt et son titre, son inspiration et c'était donc développer un sens. Et euh, au début je me suis dit ouais je vais faire comme d'hab je vais prendre les odeurs parce que j'adore les odeurs et finalement en fait je me, je me suis laissé un peu guider par euh, le papier que j'avais. Je me suis dit ouais c'est beau euh, c'est aquarelle mais j'ai pas envie de faire la vue en fait et euh, ça m'a amené au sens du toucher qui est pas forcément si développé que ça dans l'univers du scrap, ce qui est assez étonnant puisqu'on est on est principalement sur du toucher dans la conception en fait. Et euh, je suis allée regarder comment on écrit en braille. Alors je franchement euh, à lire ce serait. Euh, c est, c est, je, je vois pas du tout comment on peut arriver à distinguer les, les points. Euh, mais du coup j'ai écrit bonjour et bienvenue ici euh, en braille et euh, j'ai mis un plan justement de. Euh, de la disposition des, des papiers. Donc c'est une page qui est, qui est très tactile, en fait. Ensuite, le deuxième prompt, c'était « Ta pâtisserie préférée gourmandise euh, ». Je ne savais pas trop, <rire> je suis partie sur une page un peu gourmande. Euh, J'ai mis du caramel au beurre salé, du caramel, euh, de la bergamote. Bergamote, c'est un petit bonbon de Délicieux de, de Nancy, de Lorraine. Et sinon, ici, j'ai quand même mis euh, ma une de mes pâtisseries pr préférées qui est l'Edelweiss. Euh, donc, c'est génoise, chantilly, chocolat blanc. Euh, L'Edelweiss. Le troisième prompt, je me suis dit que je ne voulais pas partir comme d'habitude sur euh, les changements de saison avec euh, printemps, été, automne, hiver, etc. Mais quelque chose de plus euh, souple. Euh, moins marqué par des dates précises et du coup j'ai mis euh, des ambiances le, le titre exact c'était changement de saison et ambiance euh, et puis j'ai mis euh, j'ai mis un petit euh, un petit texte aussi euh, quelques mots <rire> et utilisé des petits stickers euh... Là c'était Prompt 4, un pays de rêve. J'ai adoré faire cette page. Euh, ça a été vraiment un énorme plaisir. Donc ça c'est fait au pochoir avec euh, les encres frottées à la mousse. Il euh, y a des stickers et euh, là en fait j'ai collé des pages. Il euh, y a ici une découpe que j'ai faite au.. J'ai préparé le... la structure en dessinant avec une règle crayon de couleur. Ensuite j'ai pris ma règle en métal, j'ai découpé au cutter. Ici, <rire> j'ai croisé les doigts pour pas trop vriller. Euh, et euh, donc ça, c'est colorisé au cour et taquet. Il y a une feuille plastique de euh, trucs qui traîne en fait. Vous savez, les emballages, euh, je garde souvent. Et derrière, il y a une euh, une photo d'un magazine. Voilà. Et, euh, et puis une, une page encore derrière pour euh, ici pour euh, coller euh, l'ensemble. Donc voilà ce que ça donne. J'ai vraiment adoré ça, cette technique un peu en transparence comme ça de venir euh, creuser la page. Euh, là c'était mon œuf de Pâques façon doodling mandala. Alors là j'ai eu un petit peu de mal, j'ai pas mal hésité. Euh, je me suis amusée aussi à mettre un, un papillon qui a ce recto verso là. Euh, pour euh, le pack euh, c'est le printemps, c'est tout ça. Et puis euh, faire euh, du, du collage, donc on a ce papier-là, on a ce papier-là qui est glissé en dessous. Et euh, bah, des œufs avec euh, juste de la couleur et puis différents euh, doodling. Euh, celui d'après, c'était, il est écrit là, Prompt 6, dessine-moi une planète façon Petit Prince. Et j'ai marqué chercher dans l'espace. À l'intérieur, un monde de paix euh, avec des petits lapins. Alors les petits lapins, c'est des tampons. Euh, et puis après, j'ai fait la colorisation euh, à l'aquarelle. Ouais, euh, c'est pour ça que derrière, euh, je, je, quand je fais à l'aquarelle, ce papier-là, c'est du 180 grammes en bambou. Euh, et euh, et en fait, il, il tient bien, mais l'aquarelle, quand c'est pas du papier aquarelle, c'est toujours. ça transparaît un peu, ça fait des. Bon, c'est pas génial quoi. Euh, et du coup, j'avais marqué un petit texte, parce que dans le petit prince, justement, le, le, le texte accompagne beaucoup les dessins. C'est quelque chose de très mêlé, j'aime beaucoup ça. Euh... Ça faisait aussi un référence à un rêve assez étrange que j'avais fait, euh, qui avait beaucoup fait rire mon mari, parce que je parle en dormant. Euh... <rire> il a souvent que à mes rêves. Et, euh, et j'étais un général euh, lapin euh, dans euh, une flotte euh, spatiale et on cherchait une nouvelle planète. Voilà. Bon. Et mon secrétaire euh, ou ma secrétaire, je ne sais pas, était une tortue. Euh, et euh, mon mari s'est retrouvé être un wombat euh, euh, qui s'occupait de moi et, euh, et prenait soin de moi, genre euh, majordome ou je ne sais pas quoi. Enfin bref. <rire> Et du coup, euh, j'ai souvent repensé à ces, ces, ces lapins perdus dans l'espace qui cherchaient une planète euh, agréable et pas hostile en fait, sans, sans prédateurs et où ils pourraient retrouver des replanter en fait des, euh, des légumes. <rire> et du coup, c'est le, le petit texte, euh, façon petit prince, c'est euh, nul euh, ne saurait dire combien de temps la flotte des lapins erra dans l'espace avant de trouver où une terre où habiter. Euh, nul ne savait non plus combien de temps les lapins mirent à se rendre compte qu'il s'agissait de leur monde, qui était devenu un monde de paix depuis qu'ils l'avaient quitté. Ça, c'est probablement inspiré par l'être humain euh, qui, qui nous parle de, de se barrer sur Mars euh, en laissant des poubelles derrière lui. Et, euh, et ça me fait très mal au cœur de, de voir ce type de réflexion euh, en disant il faut se casser, en fait. Mais euh, et si vous répariez le bordel euh, Donc ouais, c'est une page qui m'a vraiment beaucoup émue. Et au point de vue technique, j'ai vraiment euh, aussi beaucoup aimé l'affaire avec euh, de l'aquarelle, avec euh, différentes choses le prompt set travaille un tissu sur ta page. donc ça c'est un tissu autocollant et euh, j'ai mis aussi de l'encre blanche dessus euh, et je suis revenue remettre un, un papier, là il y a une, une attache parisienne un peu euh, traversée et euh, non on ne le voit pas donc je vais faire un petit zoom euh, hop là <rire> ici j'ai cousu là, il y a de la couture, il y a des points de, de couture dans le tissu ne vous inquiétez pas, c'est les chats, ils, ils se bagarrent, mais euh, généralement c'est plutôt gentil. Le prompt 8, c'était coloriage. Donc je suis partie d'un tampon qui... Pardon. <rire> qui s'arrête à peu près là, qui est marqué en noir, mais il fallait refaire le noir. Bon alors là, ils sont pas contents. <rire> il fallait refaire le noir. Et... Euh... La couleur je l'ai fait au feutre euh, genre sharpie et tout ça. Des feutres que j'utilise quasiment jamais parce que je les trouve trop intenses, trop. Euh, euh, ça n'a pas la douceur de l'aquarelle. Mais voilà, ça m'a permis de, de tenter autre chose. Et puis aussi de, de faire un coloriage, parce que je fais énormément de colorisation, donc je me suis dit oh, je vais pas refaire comme d'habitude. quoi, euh, De faire un coloriage avec beaucoup, beaucoup de, de noir. Dans le, le, les, les cheveux qui montent comme ça. Euh, on les voit très peu on les voit plus en vrai en fait ici elle, ça ne m'apparaît quasiment pas mais il y a des petits dessins blancs comme ça euh, au, au gel blanc euh, ça se voit un peu plus en, en vrai et donc on arrive aux 9 et 10 qui seront les derniers pour aujourd'hui oh, oh je l'avais adoré celle là oh, je l'avais adoré la faire euh, alors que là c'est du coup une double page ah oui, alors le 9 et après. Voilà. C'est ce que du coup il y avait une double page a priori. Ouais, c'est ça. J'ai adoré faire ça. Euh, ici, c'était des. Il euh, y avait. Euh, normalement, je, je, je, un bouquin que j'ai pas trop aimé, je le mets à, à la à livre, ça peut pas plaire à quelqu'un d'autre. Mais il y a des bouquins que j'estime vraiment.. Euh, « Oh mon Dieu, au secours, ce truc est dangereux euh, !» Donc il leur hors de question pour moi de leur donner. Et j'ai toujours du mal à jeter ou à détruire un livre. Euh, donc euh, c'est des bouquins que je ne veux pas donner parce qu'ils sont vraiment catastrophiques. Euh... <rire> je suis désolée, il y a moment mauvais poil. <rire> ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré... Mais des, des bouquins comme ça, il y en a très peu. Hein. J'en ai récupéré, euh, je pense, trois. Euh, alors que je lis euh, une centaine de livres par an quoi. Euh, donc il y en a peut-être trois que c'est ces dix dernières années que j'ai vraiment pas voulu remettre en circulation parce que je les estimais dangereux. Euh, trois ou quatre quoi. Donc on peut venir perforer, euh, utiliser le papier, le perforer, on peut faire des livres altérés, euh, c'est-à-dire que là, par exemple, on met du guesso euh, sur la page en, en prenant directement le livre et puis faire des décorations dedans. Euh, on peut aussi faire des pliages et faire des sapins de Noël, Enfin, il y a d'autres réutilisations si y a, vraiment il y a des bouquins qui sont catastrophes. Euh, mais sinon, pensez aux arbres à livres si votre ville le propose, euh, parce que c'est quand même, euh, c'est quand même sympa. Et en fait, le fait de mettre... Euh, donc là, il y avait une, aussi un petit travail de, de couleur, puisque le, le papier est comme ça. Euh, on met de l'épaisseur. J'aime bien ça. Je trouve ça très sympa. Là, il y a, il y a une petite pastille aussi pour mettre de l'épaisseur. Et pareil, il y a deux, deux papillons, ce qui permet de venir euh, soulever les ailes comme ça et d'avoir un, un effet euh, un peu plus vivant. J'ai repris un peu des, des motifs comme ça, du gris, des choses assez douces, et, euh, et le prompt 10, c'était donc le thème du papillon. J'adore, ça là. Alors tu on va le laisser de côté, c'est 11 Le prompt 9, euh, c'était Liberté. Euh, et du coup, je suis partie sur euh, des libellules qui euh, sortent euh, d'une boîte de, de, de conserve, d'un pot de confiture ou je sais pas quoi, qui était euh, qui était fermé, j'ai mis le couvercle ici. Euh, et qui s'envolent en fait en toute liberté. J'ai ai bien aimé aussi travailler euh, avec euh, des, des crayons de couleur, mais en gardant l'aspect euh, des traits des crayons de couleur niveau de la couleur autour avec euh, plusieurs bleus, du violet et puis euh, du noir, avec cette lumière qui, qui sort librement voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que euh, ça vous plaira que ça vous donnera envie euh, de vous amuser avec euh, ce genre de thème et euh, du coup vous pouvez euh, suivre L'âme du Fémin sur sa chaîne et puis nous rejoindre sur euh, son groupe euh, Facebook voilà, amusez-vous bien Ah oui, et vous pouvez toujours aussi vous abonner à ma chaîne et liker et commenter et ça me fait super plaisir de voir les créations des autres j'adore ça, euh, d'où le fait de j'ai aussi un groupe où on fait ça, voilà allez, bonne journée, plein de beaux moments créatifs à toutes et à tous